Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo hebdomadaire, notre guidance pour la semaine prochaine pour découvrir les tendances énergétiques pour vous aider à comprendre ce qui va pouvoir se passer pour vous, en tout cas par quelles énergies vous allez être bercé et comment vous allez pouvoir vous en servir pour euh, eh bien, être alignée la semaine prochaine avec euh, votre âme. Euh, je m'appelle Aurélia Rickebuche, je suis thérapeute holistique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller consulter ma chaîne YouTube, à vous y abonner. Euh, vous allez pouvoir découvrir toutes les euh, nombreuses playlists que j'ai déjà créées sur différentes thématiques que je vais aborder en consultation, euh, notamment les TCA, l'image corporelle, mais aussi euh, toute la partie spirituelle, puisque c'est euh, comme ça que je vais accompagner euh, mes clientes sur euh, justement l'alimentation et leur corps j'utilise de nombreux outils l'objectif pour moi c'est que mes clientes puissent reprendre les rênes de leur vie, qu'elles puissent savoir quoi faire à chaque instant euh, avec une écoute euh, vraiment intérieure et les cartes pour moi sont un formidable outil justement de révélation des réponses qui se passent déjà à l'intérieur de vous hein, puisqu'on a déjà toutes les réponses en nous euh, donc c'est une guidance encore une fois Général. Euh, donc, si ça ne résonne pas pour vous, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas pour vous. Euh, la guidance, elle n'est pas là pour vous dire l'avenir, pas du tout. Elle est juste là pour révéler, encore une fois, ce qui se passe pour vous à l'intérieur. Donc, si ça résonne pour vous, si ça vous parle, eh bien, c'est que le message est pour vous. Et euh, ce que ça vous fait remonter à la surface est juste. Euh, et encore une fois, si ça ne fait rien remonter à la surface, c'est que il euh, n'y a rien à faire remonter. Voilà, faut pas chercher plus loin. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisé, vous pouvez en faire la demande, vous avez euh, le lien pour réserver votre guidance soit une guidance par question soit une guidance mensuelle euh, donc dans la description de la vidéo alors on va commencer donc par tirer les cartes, donc on va commencer par les tarots alors du coup qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies de la semaine prochaine donc on sera la semaine du euh, 10 mai au 16 mai par quelles énergies on va verser les personnes qui ont été mis Qu'est-ce que je peux dire pour les personnes qui regardent cette vidéo Alors, il y a une carte que vous avez vu qui a sauté. Alors, un de bâton, j'ai un 6 de pentacle et j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet avec un 2 de pentacle. Ok, alors... En dos de deck on a la carte de l'étoile, un arcane majeur, l'étoile c'est l'espoir tout simplement, donc la semaine prochaine des énergies plutôt guidées par l'espoir, il y a des choses qui vont se mettre en place mais si en tout cas ça ne se met pas en place on nous dit de garder espoir qu'il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place et d'arriver. Alors, on va venir préciser les cartes avec celle-ci. Alors, sur le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, les bâtons, ce sont des énergies d'action, de feu, de création, de passion. Et le 2, on va euh, parler de communication, de partenariat. Alors, il peut y avoir une communication peut-être un peu compliquée, mais dans le sens de collaboration, de partenariat. On nous invite justement à voir les partenariats, les collaborations qu'on a peut-être déjà. Qu'est-ce qui s'y passe Alors, je vous dis ça pourquoi Parce que ici on a le 6 de Pentacle les le 6 de Pentacle c'est euh, on nous invite à, à voir comment euh, est-ce que justement on est en équilibre dans la notion d'équité de collaboration avec les autres de partenariat est-ce qu'il y a une forme d'équité alors l'équité c'est pas euh, la même chose que l'égalité euh, c'est euh, donner euh, la même chance pour tous euh, donc c'est la notion aussi de partage, qu'est-ce que je décide de donner, de ne pas donner euh, C'est vraiment de, de voir justement, est-ce que tout est en équilibre et est-ce que tout est juste en fonction des chances de chacun dans cette notion donc, de collaboration, de partage. Donc ça peut euh, être le cas dans une, un domaine professionnel, en couple, hein, encore une fois, là vous voyez qu en quoi ça résonne pour vous. Et en plus ici, dans le 2 de Pentacle... On a euh, l'idée, eh de faire un choix euh, concret. Un choix, ça peut être un choix au niveau matériel, ça peut être un choix euh, financier, mais on nous demande de trouver un équilibre. Hein. On voit en fait ici que ce personnage, il est en train de jongler, euh, jongler entre deux pièces, et euh, il doit trouver justement cet équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il va falloir faire un choix concret. Alors, du coup, sur le jeu d'âge, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Alors. Bon, ben voilà, un carrefour, donc prise de décision. Il y a un choix à faire, une décision. Bon, je... je crois que tout va être pareil partout. Euh, alors, sur 6 de Pentacle... Alors, sur 6 de Pentacle, on a la carte du travail alors, encore une fois, soit c'est effectivement dans le domaine professionnel qu'on vous parle ici, parce qu'on a quand même des cartes de deniers, deniers, pentax, c'est pareil, et des cartes de bâton, donc plutôt des cartes euh, dans, dans, dans la matière, le concret, hein, le, le denier, c'est aussi le, le travail, le matériel, c'est l'ancrage. Donc, soit c'est effectivement dans un domaine professionnel, il y a peut-être une collaboration, quelque chose qui est peut-être encore euh, compliqué, un partenariat qui doit se mettre en place ou qui est déjà là, mais qui a peut-être encore du mal à démarrer, bah, tout simplement parce qu'il va falloir faire des choix il va falloir prendre des décisions pour que ce soit plus juste. Qu il n'y a euh, peut-être pas encore, euh, peut encore d'équilibre justement dans cette collaboration professionnelle, il va falloir faire des choix pour que, rééquilibrer les choses et donc travailler sur cette notion de partage et d'équité. Euh, ou alors, encore une fois, on nous dit que dans cette notion de partage et d'équité, il y a encore du travail à faire euh, et euh, encore une fois, ça peut être un travail personnel parce que cette sa guidance, vous pouvez aussi l'appliquer sur le plan euh, sentimental. Toujours pareil, c'est euh, général tout ce que je dis ici. Euh, alors sur le deux pentacles, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Et sur le deux pentacles, on nous parle de santé. Donc ce choix à faire concret, alors soit il est en lien avec votre santé parce que justement votre santé est mise à mal par euh, ces choses qui sont peut-être pas équilibrées dans ce partenariat dans cette collaboration et que ce choix à faire ce sera pour une meilleure santé ou alors c'est un choix à faire concret au niveau de votre santé est-ce que vous avez des examens à faire est-ce que vous avez des choses à faire pour prendre soin de votre santé parce que justement vous donniez peut-être trop aux autres et du coup pas assez pour vous et vous ne vous mettiez pas dans une bonne santé je ne sais pas si c'est très français ce que je dis mais ce n'est pas grave et peut-être qu'il va falloir faire un choix concret sur le domaine de la santé pour vous et en dos de deck qu'on nous parle de la famille. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être au domaine professionnel, mais encore une fois, ça peut être la notion de collaboration dans la famille, c'est-à-dire indépendamment de euh, vos sentiments peut-être pour un conjoint ou alors ça peut être pour des parents pour des enfants, indépendamment du côté émotionnel et amoureux des choses euh, on vous parle aussi dans cette notion de, de, de famille et de, et de collaboration avec quelqu'un, de foyer hein, parce qu'on a aussi la maison ici euh, comment est-ce que les choses se font est-ce que c'est vraiment équilibré et juste indépendamment encore une fois des sentiments, là on vous parle vraiment de quelque chose de concret et, euh, et euh, matériel et peut-être aussi financier travail etc, peut-être aussi dans le couple Est-ce que euh, le travail des uns et des autres, est-ce que c'est équilibré dans le couple Est-ce qu'il y en a un qui fait tout euh, Qui fait tout dans le foyer ou qui travaille peut-être beaucoup trop euh, Vous voyez un peu où je veux en venir, c'est encore une fois, indépendamment de, du côté émotionnel, c'est revoir cet équilibre aussi, euh, peut-être dans la famille ou dans le foyer. Bon, je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis, j'espère que vous comprenez. Pour moi, dans ma tête, c'est clair, j'ai du mal à m'exprimer. Euh, alors... Du coup, on continue de préciser, voir ce qu'il y a d'autre à dire euh, sur le dos de bâton et le carrefour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Alors, on a un 4 de coupe. Donc, euh, ça y est, je vous disais, ce n'était pas forcément émotionnel et forcément, il me sort des cartes de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est le blocage émotionnel, c'est euh, l'ennui, le mécontentement. Donc, justement, peut-être que euh, dans cette euh, collaboration, il y a des choses qui ne se passent pas euh, comme vous aimeriez. Ça peut être un peu compliqué parce que vous arrivez à un carrefour, il va falloir prendre une décision pour sortir justement de ce blocage émotionnel, de cet ennui, de ce mécontentement. Il y a quelque chose qui ne vous va pas euh, vous, ou alors vous vous ennuyez dans cette collaboration. Bah, si vous voulez sortir de ça, à un moment donné, vous arrivez à un carrefour, il va falloir prendre une décision. Alors sur 6 de peintacles et le travail alors j'ai le 4 de bâton, donc encore du bâton, le 4 de bâton ça va être le bien-être, la construction sur le long terme, c'est un foyer heureux, c'est la récolte des fruits. Donc en plus vous voyez on vous parle du 6 de pentacle ici euh, où il va falloir avoir cette notion de partage et d'équilibre, d'équité à trouver. Donc certainement soit euh, dans un travail effectivement, soit dans il y a encore du travail à faire euh, dans cette collaboration dont on parle depuis tout à l'heure. Mais en tout cas c'est pour un bien-être, une construction sur le long terme. c'est pas pour faire quelque chose, c'est vraiment sur du long terme qu'on vous parle ici. C'est encore une fois, il y a la notion ici de foyer, euh, comme avec la famille qu'on retrouve là-bas. Donc il y a encore euh, quelque chose aussi que le fait de, de pouvoir partager et retrouver cet équilibre, il y a, même s'il y a du travail à faire, euh, vous allez en récolter les fruits. C'est-à-dire ça va vraiment vous aider sur sur le long terme. Euh, alors, sur d'autres tentacles et la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et euh, bon bah une super carte du coup le 10 de couple. Le 10 de couple c'est une des meilleures cartes du jeu puisqu'elle symbolise le grand amour, la famille, la sérénité, l'épanouissement personnel, bref, c'est le bonheur, c'est génial. Tout va bien, donc on vous dit aussi encore une fois que ce choix concret, peut-être financier ou matériel, euh, va vous permettre d'avoir une meilleure santé, euh, d'avoir vraiment ce, ce, ce, cette sérénité, cet épanouissement personnel, c'est vraiment un choix qui va vous permettre d'être pleinement épanoui, ou encore une fois, soit les cartes sont très, on va dire, terre à terre, et c'est un choix au niveau de votre santé, mais euh, effectivement toujours pareil pour ce, pour ce pour, pour une, de la sérénité, pour un, un bonheur en famille, vraiment quelque chose de très positif. Donc la semaine prochaine, si on résume, il y a des choix à faire, il y a un équilibre à trouver, il va falloir faire des choix concrets. Encore une fois, là, ça ne va pas forcément se passer euh, à l'intérieur de vous, de l'introspection, au niveau de l'âme, etc., émotionnel. Non, là, on est vraiment sur quelque chose de euh, très ancré dans la matière, de concret. Il va peut-être falloir choisir entre deux options. Peut-être que vous êtes dans ce choix-là et on vous demande là vraiment de choisir quelque chose de concret, euh, de faire un choix. En tout cas, ou peut-être que c'est un choix à l'intérieur de vous, mais qui va forcément avoir des répercussions concrète physique dans la matière et on vous dit ici que c'est vraiment pour euh, un grand bonheur et de la sérénité pour vous euh, alors en même temps que je suis en train de vous parler je suis en train de comprendre ce que ça veut dire pour moi euh, donc ça me fait rire euh, ta, ta, ta, ta, ta. alors du coup j'essaie de me recentrer, donc en dos de deck on a euh, l'as de bâton donc l'as de bâton c'est quoi c'est euh, le renouveau, c'est la passion c'est des énergies d'action en lien avec l'instinct, euh, c'est euh, les as c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est nouveaux nouveau projet euh, on y va et on est, euh, on, on, on est dans la, la, euh, comment la, la joie, de, vous savez, l'excitation qu'on a quand c'est quelque chose de nouveau, ben on est là-dedans, donc en lien aussi avec l'espoir, c'est que euh, tout ça, ça nous donne l'espoir de justement quelque chose de nouveau qui soit plus en lien avec de la passion, de l'amour, de l'instinct, euh, de l'action, de la créativité, donc c'est quelque chose aussi de très positif. Alors, petit à à tout. Parfois, je me demande si ces guidances ne sont pas uniquement que pour moi. Je, je, je ne sais pas. Euh, alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui va se passer pour nous la semaine prochaine Pour la semaine du 10 mai et 16 mai, c'est ce un message au niveau énergétique. En plus de plus. Ça... Bah, J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Alors. Alors j'ai la carte de l'angoisse qui est sortie, alors peut-être que justement ce choix concret à faire ça peut générer des angoisses pour nous on nous parle ici de blocage karmique. Donc peut-être que justement ce qui génère ces angoisses et ce qui... Je ne sais pas quel choix faire, etc. C'est peut-être parce qu'il y a encore des nœuds karmiques. Que ce soit... Donc si c'est effectivement une collaboration, c'est très probablement en lien avec une personne concrète. Donc peut-être qu'il y a des nœuds karmiques encore avec cette personne et qui du coup font que ça bloque ce choix concret. Alors qu'on vous dit bien, encore une fois, que c'est très positif ce que ça va déclencher. Et en dos de deck, on a habitude de vie nocive. Donc peut-être que justement... En lien peut-être aussi avec la santé et ces blocages karmiques, peut-être que ça donne justement des habitudes de vie nocives que vous ne vous donnez peut-être pas vous assez, que vous êtes trop pour les autres, euh, et que c'est en train d'attaquer votre santé. Donc tout ça, attention, euh, il va falloir vraiment dans tous les cas euh, agir et faire quelque chose, parce que ça va finir vraiment, alors on n'a pas la carte de la maladie physique ici, mais on vous dit que quelque chose dans votre vie, il y a des habitudes quand même qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, et qu'il va falloir aussi euh, couper peut-être avec ça et faire un choix aussi là-dedans. Euh, alors, est-ce que, est que le Dixit a besoin de nous éclairer, de nous donner un autre message, peut-être un peu plus subtil sur les énergies de la semaine prochaine Alors, donc on a celle-ci, euh, je me demande si elle n'est pas sorti la dernière fois aussi, euh, donc euh, il va falloir peut-être sortir d'une histoire préécrite. peut-être que vous aviez l'impression que c'était écrit, que c'était le dessin, peut-être qu'il va falloir euh, sortir un peu euh, des contes, euh, sortir un peu de tout ce que vous aviez, la sensation que c'était écrit pour vous, que de toute façon, euh, voilà, on, on ne fait qu'autourner les pages et on ne peut pas sortir de ce qui est écrit, eh bien peut-être qu'il va falloir se reconnecter à votre intériorité, à votre, à votre côté divin, à vos étoiles intérieures, vous reconnecter à vous, même même si ça semble étrange ce qu'il en ressort, peut-être qu'il va falloir sortir un peu et euh, eh bien d'une histoire préécrite. et En dos de deck, pour moi, celle-ci elle symbolise encore une fois ce, ce côté angoisse. Voilà, peut-être que ça vous fait peur. Il y a en plus plein d'émotions ici. Peut-être que on se sent attaqué par plein d'émotions. On sait pas trop quoi en faire. Euh, quoi en faire, n'importe quoi quoi en faire tout court, euh, mais en tout cas, ça reste des dos de deck et en plus je vous rappelle que nous avons l'étoile et que nous avons l'as de bâton ici. Donc, il euh, n'y a pas de carte très difficile dans le sens où ça va être horrible, ça va être dur, ça va être un grand chamboulement. Hein, J'aurais pu avoir la carte de la tour, etc. On ne l'a pas. Donc, euh, ça va se faire quand même, je pense, en douceur. Mais néanmoins, il peut y avoir des angoisses à l'idée de faire ça et c'est normal. C'est un passage obligé, c'est comme ça. Mais euh, encore une fois, comme les précédentes semaines, je trouve que c'est plutôt doux ce qui arrive. En tout cas, les, les, les cartes qui, qui sortent pour moi, forcément. Alors, est-ce qu'il y a un conseil, un message de l'âme pour euh, les personnes qui annoncent cette vidéo pour la semaine prochaine du lancement de 10 ou Quel est mon message Bon. alors ça fait un peu trop, il y a celle-ci qui est sortie, celle-ci est sortie après, celle-ci en premier, on va s'arrêter là parce que trop de messages, tue le message donc on a faire en conscience et on a récolté, donc on vous dit que vous travaillez dur, ça fait un moment hein, que vous semez, que vous travaillez dur pour mener à bien vos projets et que dans cette idée ici hein, de 4 de bâton, ça y est la récolte est enfin arrivée, il y a peut-être encore un dernier choix à faire euh, et que ce dernier choix, il va falloir le faire en conscience, hein, de mettre de la conscience dans chacune de vos actions, de prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et surtout du pourquoi pourquoi est-ce que vous faites les choses et surtout de faire les choses une fois euh, une chose à la fois il faut que vous puissiez avoir l'esprit libre et disponible pour cette action donc pour ce fameux choix à faire hop et un dos de deck bah du coup j'avais vraiment celle-ci ici un dos de deck c'était à euh, prioriser donc euh, que vous pouvez avoir justement dans cette notion d'angoisse d'avoir la sensation qu'il y a un peu tout qui se bouscule euh, que vous avez l'impression peut-être d'avoir plusieurs choses à faire donc dans l'idée aussi de faire en conscience on vous dit de prioriser et surtout de faire une chose à la fois pour avoir l'esprit libre, pour pouvoir les réaliser euh, alors est-ce qu'il y a une mission particulière euh, qu'on nous recommande euh, pour la semaine prochaine j'ai la carte indépendance d'organisation euh, alors dans cette idée de prioriser et de réaliser un choix et qu'on est quand même dans le trait de terre à terre et l'action, on nous parle ici d'indépendance d'organisation donc euh, peut-être que effectivement encore une fois il va falloir prioriser et être organisé faire une chose à la fois et que vous avez besoin d'indépendance pour ça peut-être que aussi dans cette notion d'équité c'était peut-être trop les gens qui organisaient pour vous et que là maintenant on vous dit non là c'est encore une fois vous êtes capable seul, vous êtes indépendant et c'est à vous euh, de vous organiser, de faire les choses une fois à la fois. Peut-être que vous êtes un peu par mon et par vos, ça dit comme ça, bon, bref, euh, et qu'il va falloir eh bien, poser chaque action et il n'y a que vous qui pouvez le faire, encore une fois. Vous êtes maître de votre destin. Et en plus, en dos de deck, on a le dirigeant. Alors, soit on nous parle encore une fois dans la notion de travail que cette collaboration, elle est en lien avec un, un, un ou une supérieure. Euh, mais ce que j'ai ressenti en premier, c'est surtout, c'est vous dirigez votre vie. C'est vous qui, encore une fois, êtes indépendante et maîtrisez votre vie. Voilà, voilà, voilà, tout ce que je voulais vous dire Donc pour la semaine prochaine. Euh, ben J'espère que ça vous aura parlé, comme toujours. N'hésitez pas à me faire votre retour euh, par euh, les commentaires. Euh, pensez aussi à liker la vidéo et aussi à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Euh, ça m'aide beaucoup, ça me permet de soutenir mon travail et d'être visible sur YouTube. Donc merci par avance pour tout ça, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une très belle semaine prochaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.